Bonne arrivée au centre. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous. Oui, c'est Lucette Sayasikidana. Je suis la promotrice de ce centre. Et moi, c'est Ulrich Chambédi. Uh -huh. euh, ah, je suis membre de Vaudalaine-Bénin. Euh, J'ai suis ici il y a quelques temps. Alors l'objet de notre présence est de... plus L'objet de notre présence, c'est un peu de connaître, de vous connaître, de connaître ce que vous faites dans votre centre, de savoir ce que vous pourriez nous dire par rapport à votre activités Ok, donc vous êtes en train de visiter le centre, et le foyer Augustine, qui est un foyer qui accueille des enfants vulnérables et surtout des filles. Donc à ce centre, nous accueillons 25 filles, nous avons une capacité de 25 filles et qui sont toutes scolarisées. Comment assurez-vous la scolarisation et le bien-être des enfants dans de le centre euh, Oui, essentiellement, nous, nous, nous, nous, nous vivons sur des dons, surtout d'abord, et pas nous, les promoteurs. Et après, si les gens sont intéressés, voir ce que nous faisons, ils sont intéressés, ils viennent, mais ce n'est pas encore ça. Et tous les enfants sont scolarisés Oui, oui, toutes les filles sont scolarisées. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y en a qui ont des difficultés parce que déjà qu'elles ont, ont déjà 16 ans et que ça ne marche pas. Donc, si le centre avait une capacité de formation professionnelle, elles seraient beaucoup plus orientées vers ces formations. Mais pour l'instant, on n'a pas encore ces moyens, donc on ne peut pas... On fait des projets, on recherche cherche, pour pouvoir installer des formations, des ateliers de formation. Voilà, euh, vous voudriez bien nous dire quelle est la tranche d'âge des enfants que vous... Euh, vous voudriez... Nous avons l'après-adolescence qui est de 8 ans à 12 ans. Nous avons et, la petite enfance de 3 ans à 8 ans. Et, bon, les anciennes qui étaient là, qu'on avait reçues après l'adolescence, sont entrées à l'adolescente. On a la plus âgée ici à 15 ans. 15 ans. Voilà. Oui. Et la moins âgée à 5 ans. ans. Oui. Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières, difficultés en termes d'hébergement, difficultés en termes de scolarisation, difficultés matérielles, financières, voilà tout ce qui tourne autour de cela oh, et, si cette difficulté il, il n'en manquera pas bon ici actuellement nous sommes à location et ce qui est plus indiqué c'était d'avoir un local qui nous appartient même qu'on puisse beaucoup plus disposer de salles donc mais on, on fait avec on fait avec et, mais la salle, nous avons pu disposer les salles et nous, nous avons au moins 22 lits. Mais les 22 lits n'ont pas tous des matelas. Vous avez visité certainement, vous allez voir. Donc d'abord, on, on manque de matelas. Pour avoir au moins les 22 lits et sur certains lits de un lit on a deux enfants parce que c'est des cas qu'on ne devait pas vraiment laisser aller sinon les 22 lits on devait rester sur 22 enfants donc. Euh il y a deux qui ont fait de, on de matelas par terre pour voir les donc c'est comme ça. Donc ça fait d'abord le, le problème que nous avons au niveau de l'hébergement. Donc on paye le loyer chaque mois et puis on fait avec. Maintenant, parlant d'autres difficultés, c'est aussi la scolarité, la scolarisation. La scolarisation, pourquoi Parce que je bon, ne sais pas si avec le nouveau gouvernement, l'école publique va s'améliorer. Mais si on, nous, on prône beaucoup plus la qualité de l'éducation au niveau de ces enfants-là, pour qu'au moins avec eux, et la vulnérabilité, la pauvreté, puissent quitter désormais leur foyer pas leur travail, pas l'excellence qu'ils vont et donner par la suite. Donc, et, et ce qu'on qu a fait ici, c'est qu'on on les a inscrits d'abord dans une école privée. Donc ça revient cher et la totalité de la school, des frais scolaires s'est évaluée à 855 000 francs. La scolarité pour tous ces enfants-là, donc ça fait environ un million. Maintenant, on va parler de... de ça c'est les frais scolaires. On va parler de, des uniformes, on va parler des matériels, des fournitures scolaires, tout ça là. Donc ça nous revient beaucoup. Si vous étiez venu ici un peu plus tôt, jusqu'en décembre, vous n'avait pas encore les uniformes. Donc l'école nous a accompli un peu, mais maintenant on a déjà fait les uniformes, et, mais il reste une partie de la scolarité qu'on n'a pas encore payée. L'autre chose, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse les aider à l'intérieur. Parce que nous, cela, on ne peut pas venir régler tous les problèmes autres, d'autres problèmes et puis régler encore, apprendre les leçons. Recitez-moi les leçons. Donc, il faut un maître de maison qui puisse relayer un peu, juste, surtout que le nombre y est là. Donc, il faut un pour, pour nous aider dans ça. Maintenant, après ça, il y a et parce que c'est une prise en charge globale ici quand les, quand les enfants sont déposés ici c'est fini des fois il y en a au moins une dizaine on n'a plus vu les parents il n'y a plus de traces même pas un oncle, même pas. c'est des orphelins total donc et ça dit ils n'ont ni paix ni mère les parents sont partis, depuis c'est là, personne ne veut demander, surtout que notre situation au pays, eux-mêmes, les parents, les parents, les tantes, ils se cherchent dans leur foyer. Donc quand c'est comme ça, c'est que c'est tout, la maladie, tout le manger, tous les besoins engagement. de cet enfant-là. Donc ça, ça demande vraiment beaucoup. Donc des fois on a des difficultés, des fois c'est bon quand c'est bon chez nous, pour Mautis, Mais des fois quand c'est bon, c est, c est, Donc, par exemple, aujourd'hui, à l'heure où vous visitez maintenant, ce matin-là, ils n'ont pas eu de petit déjeuner, ils ont juste pris la petite, une petite bouillie à 7h pour partir, ils sont revenus à 7h, on a fait du Vanzou. Oui. Moi, je suis chrétienne, je ne mens pas pour rechercher oui. de l'argent, oui. donc ce, ce midi-là, on a eu des difficultés pour mettre de garis sur le Vanzou pour qu'ils puissent manger. Par ouais, exemple, ces jours arrivent. C'est pour ça que moi, je, ne, je souhaiterais un appui en activité génératrice pour le centre. Mmh. Pour qu'on euh, n'attend pas toujours, donne-moi. Et quand donne-moi la vie en retard, les enfants, eux, ils souffrent. Ça. Et ça fait mal, c'est choquant. C'est ouais, donc, donc, un peu ça ce que je peux dire. Mmh. Et... Ok, c'est bien. Nous, euh, à Volodale, euh, on ne peut pas tous vous garantir quoi que ce soit. Mais déjà, euh, notre but, c'est de. De, de faire un genre de partenariat avec vous pour que de point de vue éducatif tout au moins ou de point de vue sociaux euh, social, de point de vue euh, culturel touristique, on puisse voir dans la mesure du possible qu'est-ce qu'il faut initier comme activité pour qu'ils en bénéficient euh, c'est sûrement dans les jours à venir, ce partenariat là va se concrétiser et mieux ces activités vont entrer et, et, et bon, hein, seront démarreront quoi. Donc euh, espérant que ça se fasse tel que nous prévoyons. On espère que ce partenariat-là se concrétise est-ce que vous avez un message particulier à, à, à adresser à ou peut-être à bien d'autres personnes C'est bien, de, bien de, de prendre en charge ces enfants qui sont l'avenir de, de notre pays, de notre nation, qui vont prendre Donc c'est bien de, de, de s'occuper d'eux, de la qualité de la formation, de... L'enfance qu'on n'oublie pas, vous avez votre enfance, l'histoire de votre enfance. Donc, ces enfants qui n'ont ni paix, ni mère ni soutien, et c'est vraiment et, un, un, un, une nation très positive de, de prendre soin d'eux, de, de les prendre à charge. C'est bien que Dieu nous aide. D'accord, <rire> alors je vais vous remercier pour cette petite interview. <rire> euh... Et merci à Bruce qui nous a offert cette interview, voilà, merci beaucoup.